Sweet Well, well, well, well, well. Euh, salut, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir. Euh, on revient un petit peu à nos sources, on a une émission spéciale sur qui, mon ami? Sur les Natural Disasters, en passant, content de te revoir. Yes Sir! Attends quoi, 3-4 mois qu'on n'a pas fait d'émission spéciale? Yes, yes, yes. On veut commencer de à Oui, puis je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrère. Hey, Ben, ça va bien, mon ben Oui, ça va. Ouais, ben cool, on... cool, cool. Oui, ça va? Ben, ben, oui, oui, ça va, ça va. Euh, comme on disait dans le fond, euh, aujourd'hui, grosse émission euh, sur euh, « le Natural Disaster ». Alors, euh, ben, commençons vivement dans le sujet, mon ami. Euh... Ben, au départ, dans le fond, l'équipe était composée de Earthquake et de Typhoon. Yes. Euh, et puis, euh... Moi, c'est ça, de John Tanto et Earthquake, un lutteur canadien qui, après avoir fait carrière dans les lutte sumo, mm -hmm. parce que celui qui ne savent pas, c'est ça, c'était un lutteur sumo à l'époque. Commencé une carrière dans le cash de, en 87 à la HPW au Japon et à la NWA All-Stars. Oui, c'est ça. à c'est ça. C'est ça. Puis ensuite, dans le fond, ils ont rejoint la World Wrestling Federation de Vince McMahon en 1989. Exactement. Puis dans ses débuts, en tant que Canadien, euh, Canadian Earthquake. Et euh, plus tard, euh, seulement en Earthquake. Dans Exactement. Le fond. Et, il était géré par la The Mouth of the South, Jimmy Hart. Et puis euh, à l'occasion, euh, il était le coéquipier de euh, Dino Bravo. D'ailleurs, veux-tu en parler un petit peu de cette fameuse euh, comment Earthquake est arrivé euh, dans la WWF, comment ça s'est fait un peu. Oui, euh... au départ, dans la storyline, c'était un spectateur, puis il y avait mm -hmm. un concours de push-up entre Bravo et Warrior. Oui, c'est ça. Puis on se souvient que Dino Bravo, c'était un homme fort. Fait que, il prenait un peu. Euh, il avait pris le les plus, gros de de la, la, la plus gros gars de la salle, c'était Earthquake. C'est ça. Il a fait des, des, des push-ups avec Earthquake sur le dos. Oui. Ça, ça a bien marché. Puis, une fois que c'était Warrior qui faisait des push-ups, ben l'Earthquake, il a fait Earthqu Earthquake Squash sur le dos de Warrior. Oui, c'est ça. Fait que là, ben, ils sont devenus comme une équipe d'alliés, là. Euh avec les couleurs euh, bleu et blanc puis un quoi un petit euh, un petit rouge sur son, ouais, son ouais. des fois il lavait des fois il lavait beau. yes euh, il était un monstre ill, euh, il d'ailleurs il a fait une bouchée de Hercules à WrestleMania 6. Euh, oh, oui, en genre ouais c'est ça en 3 minutes puis euh, sa plus grosse rivalité en solo dans le fond ben on se souvient de la euh, de la grande carrière de Hulk Hogan, ah, ben ben, oui. euh, il a fait partie de la liste des Monster Hill euh, de Hulk Hogan. Euh, ça, c'est la fiole de 90. Pis, ironiquement, dans le Pro Wrestling Edit, il fallait que je le plug, le most hated, ça a été earthquake le most popular, ça a été Hogan. Yes. Okay. Ça se complétait bien. Comme... Exactement. Puis, euh, ben, dans le fond, en parlant de Fio, de, ça, ben, le... ça a commencé en 90, là, en mai 90. Et puis, lorsque Earthquake a attaqué euh, Hulk Hogan, à son insu, pendant un, un segment, tu sais, les fameuses petites vignettes de Brother Love. Ouais, les petites promos comme le Piper Spit. Ouais, c'est ça. Puis, euh, ben, euh, et il a fait euh, à plusieurs reprises, là, tu sais, le, le, le fameux euh, Earthquake, euh, Earth... Quake, Splash sur oh, splash. Hogan. Qui quoi c'est Oui, c'est ça, exactement. Et puis, euh, finalement, Hogan a récupéré de ses blessures k et s'est vengé d'Earthquake. De Il a vaincu dans une série de matchs à travers le pays, en commençant par la victoire d'Hogan à SummerSlam 90, mesdames et messieurs. Et au Survivor Series 90, le fameux 4 contre 4, uh, Elimination, uh, Earthquake, Bravo, coup puis Barbarian contre Hogan, Big Bossman, Jim Doggan et Togboat, qui deviendra plus tard uh, Typhoon. Hogan et Earthquake étaient également les deux derniers participants au Royal Rumble 91, avec Hogan comme vainqueur. Oui, oui, oui, on se souvient du, du Royal Rumble 91, c'était un bon excellent Rumble. Rumble. Puis oui. ensuite de ça, dans le fond, euh, il y a eu une rivalité contre Greg Dammer Valentine, Puis Jake The Snake, Jake un de peu Snake, peu Snake après, Roberts un petit peu après. Oui. Puis euh, un membre important, comme tu disais, euh, ben, Typhoon, de Natural Rumble. Disaster, c'était euh, uh, Typhoon, a.k.a. Fred Hoffman. Euh, qui fut formé à la lutte professionnelle par le père de Dean Molenko, euh, qui s'appelle dans le fond Boris Molenko. Hartman ah, ouais. a commencé à lutter en tant que Siegfried de Giant en février 1985 pour la Georgia Championship Wrestling. Il okay. a ensuite lutté pour le Texas All Star Wrestling et la Continental Wrestling Association sous le nom de Big Boba et non Big Boba Rogers, ne pas confondre, c'est ça. Il a catché en tant heel sous le nom de Big Steelman de 88 à 89 à la Championship Wrestling from Florida, avant de rejoindre la World Wrestling Federation au milieu de 89. Yes, et puis à la WWF, Hotman, il a incarné le personnage de Tugboat, le gros marin. Ça c'est le gros mongol qui criait. Il avait un chapeau comme la poudre. C'est vrai, le pire. Puis il était en équipe avec Hogan euh, ouais. au Survivor Series aussi. Les Mega Maniacs, les exact. Mm -hmm. Puis euh, son premier Peu-Peu view euh, c'était quand déjà euh... ben, C'est ça, c'est justement au Survivor Series 90 comme tu viens de mentionner, le yes. C'est euh... ça. Et puis, euh, ben, Tugboat a été euh, éliminé euh, quand lui et Earthquake euh, se sont battus pour une double décompte à l'extérieur, là, tu sais. Euh, puis, Ogun est devenu le seul survivant en battant Barbarian en dernier. Ouais, tu mais... te souviens de ça? Oui, hein, le Big Boat, et le drop, euh, comme d'habitude. Yes, euh, puis ensuite de ça, il y avait eu aussi euh, Tugboat qui a été euh, le premier euh, euh, rival de euh, quelqu'un d'important, là. Oui, contre Undertaker, je pense que c'est le premier à l'avoir à avoir de le faire tomber. dans ses premiers matchs, Undertaker, il ne tombait pas. non C'est vraiment Tocqueville qui l'a fait tomber en premier. Oui, oui, ouais Puis euh, il, euh, <coughs> il fut vaincu par le Deadman euh, dans de nombreux matchs, euh, entre autres euh, ben, dans la période de 90 à 91, de décembre à genre mars, mettons, là. Puis Tocquebok a reçu euh, une chance pour le titre euh, intercontinental le euh, face preuve, Mr. à Perfect. Mr. Perfect à l'époque, le défunt Mr. Perfect, euh, le 5 mai 1991 dans l'épisode Wrestling Challenge. Et puis, euh, ben, malheureusement, il a perdu... Euh, Face à Mr. sa chance. Yes! Alors, on est rendu à la formation de l'équipe qui est sujette aujourd'hui, le Natural Disasters, mesdames et messieurs. Yes! Sir. Alors, lors du WWF Superstars euh, du 1er juin 91, Jimmy Hart est sur le ring avec Mean Gene O'Carrollan, les, oui. les fameuses entrevues de Mean Gene, etc. Yes! Sir. Et Earthquake, qui vient devant avec un jobber. Hart dit qu'il gère les champions par équipe Nasty Boys à l'époque. Oui! Il veut s'assurer qu'ils ne perdront pas le titre. Donc, si quelqu'un... Les, les deux groupes donnent coups de bras, oh, les deux puments, là. <rire> Donc, si quelqu'un veut avoir sa chance pour les titres par équipe, il devra passer par sa nouvelle équipe. Yes. Puis, il dit que sa nouvelle équipe est composée Quick et de et d'André The Giant. Okay. OK. Puis, dans le fond, O'Carlin ne le croit pas et dit qu'André est ici cette semaine et va l'inviter pour voir si c'est vrai. Fait que là, ben, dans le fond, André il se pointe au ring. Euh, Puis André sort alors que euh, Art euh, le rencontre dans l'allée. André euh, marche euh, avec Art et il entre sur euh, le ring. André regarde euh, Earthquake, qui veut lui serrer la main. André serre la main de Earthquake euh, sous les huées de la foule. Fait que Dans le fond, euh, euh, Ming-Gino il demande à André le géant si c'est vrai qu'il a signé un contrat avec Jimmy de Mod of the South, Jimmy Hart. Alors, André sourit, puis O'Curland lui repose la question et André dit non, sous les acclamations de la foule. Donc, euh, ben, c'était pas vrai. Ouais. C'était un escroc, Jimmy Hart. Par après, André se fait attaquer par Earthquake qui blesse le genou d'André avec le mégaphone, alors qu'il sera le premier partenaire d'Earthquake. C'est pas, le... pas André. Tu, sais, tu te rappelles, avant, tu sais, il y avait sacré un genre de. Il y avait quasiment pas de chute, puis André. C était, c était, il se lamentait à la c'est oh, Le monde oui. dans Storyland de euh, 1991 contre les Bushwalkers. Oh, oui. À la suite de cette trahison, les ont affronté euh, pas... lors de. Non, c'est ça, je me suis trompé, Carlis. Dit... Euh, deux, ouais, deux semaines plus tard, ouais. c'est-à-dire le 15 juin 91, il y a un affrontement impliquant les Nasty Boys et Earthquake avec Jimmy Hart euh, contre les Bushwalkers et Tugboat. En fin de match, Tugboat fait heel turn euh, contre Butch. Yes. Et le jette en dehors avant de frapper Luke avec un splash. Ouais. Après Earthquake fait son finish pour la victoire. Après le match, Tugboat fait une accolade à d'Earthquake puis célèbre avec ses nouveaux ennemis. Ça débuts, à partir ouais. de là, c'est le début d'une grande aventure. Après ça, ben dans le fond, ils ont tourné Hill. Ouais. Tugboat change son nom pour s'appeler Typhoon, ce que, ce que tu parlais tantôt. Exactement. Euh, c'est la naissance en réalité de, des Natural Disasters, puis à la suite de cette trahison, euh, les Natural Disasters, ils euh, ont, ont affronté lors de SummerSlam 91 au Madison Square Garden de New York, <rire> les Bushwalkers et André le géant, euh, qui étaient dans leur coin avec une béquille là. C'est oh, une me... grosse béquille. Oh. Là. Puis, euh, les Natural Disasters ont emporté l'affrontement, mais en réalité, c'est parce qu'André Géant plus quand même, était même plus même lutter. C'était même pas ça la vraie réalité. Là, fait que ça lui a permis d'avoir d'autres gros gars il euh, euh, euh, over euh, au lieu du géant ferru. C'est correct. C'est un... un bon timing pour les gars. Puis ils ont quand même, après le combat, ils ont voulu s'en prendre aux gros géants mais euh, ils ont été arrêtés par les Legion of Doom, hein, si bon, tu te souviens, ben hein. oui. Puis euh, ça l'a amené dans le fond une feud entre les Legion of Doom et les Natural Disasters. Ouais. Puis euh, La première euh, vraiment grosse rencontre entre ces deux équipes-là, mm -hmm. c'est au Survivor Series 91 où ils étaient opposés dans un match éliminatoire 3 contre 3 avec Big Bossman et Natural Disasters avec IRS. Yes. Euh, quelques minutes après que Bossman fut éliminé par IRS, Typhoon mm -hmm. a été éliminé en raison d'une mauvaise communication avec Arwen Chester. Suivi d'un Earthquake qui fait éliminer à son tour, laissant Legion of Doom sortir victorieux face à l'agent du revenu. Ben, c'est IRS, hein? Yes. Puis en novembre et, à janv et en janvier, Typhoon et Earthquake ils ont euh, défié le champion par équipe. Euh, les champions par équipe, dans le fond, Legion of Doom, les Legion of Les Legion of Doom. <rires> <rires> oui, ouais, c'est ça. Legion of Doom euh, Hawk et Animal. Qui à l'époque était-tu avec Paul El Ring? je ne me souviens plus. Euh, non, ma qui était tout seul. seul hein? Paul El Ring, je pense que c'est genre sur ma 92, la non? C'est un moto qui qu sont est... LOD. C'est des chose là, de euh... tu sais, Local, -là, les... ouais, ouais, ouais, cool, ouais, là, Ouais coup, ouais Ça, il... ça a été un flop total, ouais. tant qu'à moi. Euh, dans des haches shows, mais généralement sans résultat euh, décisif. Euh, lors du Royal Rumble 1992, euh, Natural Disaster. Ils ont eu leur plus grande opportunité dans la mesure où ils ont euh, reçu une chance de remporter le titre par équipe. Et puis, les, euh, les Disasters ont remporté le match euh, par décor à l'extérieur, mais ils n'ont pas gagné le titre. Dans le fond. OK. Là, ils ont fait un Face Turn un petit peu plus tard dans l'année, en février 92, dans le fond. Ouais. Bien, le gérant Jimmy Hart euh, a amené Money Hink au titre par équipe la, de la WWF ouais. alors qu'il battait « Legend of Doom ». Les Natural Disasters étaient outrés que leur manager ait agi ainsi dans leur dos et donnerait à une autre équipe une chance de remporter le championnat par équipe. L'explication du scénario était que Jimmy Hart a utilisé, a utilisé le match de retour garanti de Typhoon et Earthquake pour Money Hink. Lorsque Natural Disasters ont défié Money Hink, ils ont gagné et effectué un, un face turn en frappant et en congédiant Jimmy Hart. Une façon de faire le face turn dans le fond. Euh ouais, c'est ça. Puis les Natural Disasters, ils ont affronté Money Inc. à WrestleMania 8, euh, oui. c'est ça, euh, aux Dome à Indianapolis, où une fois de plus, ils ont gagné le match, mais pas les titres en, par équipe. Il a encore une fois été euh, compté à l'extérieur du ring. Ça nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît, hein? Miro passe son temps à l'extérieur du Exactement. ring. Typhoon et Earthquake n'ont pas laissé euh, leur envers euh, les arrêter alors qu'ils ont défié les champions à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils les battent le 20 juillet 1992 dans un hors-show à Worcester Massachusetts. Oui. Ils ont défendu avec succès. Avec succès. Avec succès. <rire> the <bloopers>. avec succès <rire> yes. Le titre contre les Beverly Brothers à Wembley en 1992. Le génie des... accompagnaient là, tu t'en rappelles? Oh, Il y avait bien un, un genre de poème. Il ressemblait, euh, voyons, au gars, là, euh, le chum à, à Nadine là, qui fait de la sécurité dans la CCW. Un petit peu, oui, un petit peu. Oui, devant 80 000 spectateurs, ils ont, ils ont remporté euh, devant 80 000 spectateurs à Wembley. Ben oui, c'est ça. Puis euh, après ça, ben euh, euh, le 13 octobre 1992 euh, marquera, dans le fond, euh, euh, Money Inc., euh, ils ont vaincu euh, voyons, euh, les Natural Disasters, c'est ça? Euh, ouais, Money Inc. Ils ont, oui, ils ont perdu ça. contre Money Inc. C'est ça, ils ont perdu contre Money Inc. Ça c'est la fait... fois qu'ils avaient fait le Cold Brock puis pis uh, Earthquake avait abandonné c'était Louis. Yes. Euh, le million dollar, euh... million dollar Dream Dream? Ouais, je pense bah, est le Cold Brock ouais, Million le le Dollar, dollar Clutch, c'est ça. Euh, c'était dans un wrestling challenge à, à Regina, là. C'était pas un gros pay-per-view, là. C'était un petit c'est petit, euh, petit show oh, un petit, un petit vidange là. Après, une durée de, de titre de 85 jours, tu es rendu là, on aurait pu ne pas en parler. Bon. Non, mais c'est bon, c'était important de savoir quand est-ce qu'ils ont perdu le titre. Et lors des Survivor Series 92, ils ont... Euh, euh, ils font équipe avec les, euh, les, les tuts de bras, tu, tu peux en parler si tu veux. Ok, Series 92, ils font une équipe avec les tuts de bras, non sérieux, les <rire> na euh, Nasty Boys, qui ont viré face un peu plus tôt dans la nuit. Votre oui. Money Hink et les Beverly Brothers, euh, 4 contre 4, avec comme Soul Survivors et Nasty Boys. Parce que ça, tu te faisais épiner. un euh, membre se faisait pinoy, l'équipe t'a éliminée. Oh shit, ok. okay. C'est ça. Euh, mais là, c'est létats hein, ça, mais... les... ça devait, euh, ça, a, ça a créé aussi des rivalités que genre tout le monde était fauché après le coup. Ah, ben c'est sûr. C'est sûr, là. Et puis, garantir euh... la séparation de l'équipe. <rire> oui, c'est ça, parce que tu sais, quand il y a une alliance dans la lutte, il y a toujours une séparation finalement. Comme bien les histoires d'amour. Ouais, c'est ça. Fait que arrivé en 1993, mon bien, on a senti une certaine tension dans l'équipe. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais au Rare Rumble 1993, dans oui, le fond, Typhoon était entré en 20e, 21e position quand Earthquake est entré euh, le 23e, lui, c'est ça? Hein? Ouais. Puis il s'est immédiatement attaqué à son partenaire d'équipe, s'acharnant euh, sur lui jusqu'à ce que Typhoon se, se, se fasse éliminer. Et puis la feud entre les deux anciens partenaires ne s'est jamais concrétisé qu'Harold Cook qui, avait quitté la WWE. en 93. Il était mais est revenu. Si vous euh, lisez euh, le livre, euh, comment ça s'appelle Mon livre s'appelle joueurs... John Oui, ouais ouais, ouais, ouais. Je ne me souviens pas, moi, ça, ça, ça ouais, s'appelle John Tantoo. C'est genre, euh, Maudine, je ne me souviens pas, mais... Euh, euh, livre... Maudit, je ne me souviens pas. C'est un, un livre de, de Jobber, là. Euh, Maudie. Comment ça s'appelle déjà? Wrestling. Euh, ça sera pas long. Euh, image. Ça me prendrait. mot. pas Small World, non? Euh, comment ça s'appelle déjà, ce Moses de livre-là? En tout cas, c'est un livre avec des jobbers. On dessus. vous le dira dans les commentaires. Euh, oui, ouais, on vous le dira dans les commentaires. On ne vous fera pas perdre votre temps. Mais bref, euh, toute l'histoire derrière la WWE, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Vince McMahon et Earthquake. Puis Earthquake était revenu à, il y a plusieurs années après dans les ODT. Ils y faisaient le gros manga, la Golga, avec ouais, une bosse à la tête. Mais un... ça, on va parler un petit peu plus tard. Yes. Mais après, avec Earthquake Kito, a quitté. Typhoon n'a pas resté longtemps non plus avec la WWE. Non. Il n'a jamais rien fait en solo, puis à la mi-93, il a signé avec la WSW. Il a fait ses tristement célèbres débuts en tant que Shock Shock Master. Master, ça. Vous écouterez les pires gimmicks qu'on a fait. Euh, ouais. très intéressant. C'est probablement euh, la pire histoire. Euh, que... ben, ça l'a suivi tout le reste de sa carrière, je pense. Ça peut pas, euh, La pire affaire qui peut pas t'arriver est arrivée à ce gars-là. Malheureusement. Euh, ouais, ouais. C'est chiant, ma gueule. Ah ouais, c'est ça. Vous, vous prendrez le temps honnêtement de, de le regarder. Euh, dans une carrière de lutteur, tu ne veux pas que ça t'arrive ce genre d'affaire-là, honnêtement. C'est surtout euh, dans le milieu professionnel dans lequel il était. Euh, Puis en plus, cette, cette fameuse vidéo-là, il y a genre full du monde important là-dedans. De mémoire, il y a Bulldog, il y a Sid Vicious, Ric Flair, Sting. Sting. Euh... Ben Harlem Heat, là, ouais ouais, je pense que moi tu sais, en tout cas euh, il annonce de Shockmaster puis là il se pète la a gueule. le ouais, il, il perd son à sa tête là, ça fait pitié honnêtement. C'est pas de sa faute mais c'est chiant. Non c'est vraiment ouais. chiant. Là t'es rendu à ton affaire euh, ici. Donc Arcoy qui a lutté euh, au Japon en 93 mais est revenu en 94 puis euh, Russell 10, ben il a battu Adam Bomb en 30 secondes. Ouais c'est un balles. squash. Puis, euh, ben vas-y mon ami. Il s'est ensuite engagé dans une fio de sumo versus sumo avec euh, le gros Yokozuna, qu'on a déjà fait un spécial dessus, euh, vous irez le voir euh, yes, aussi. Euh, il a gagné dans un match sumo à Raw. Il est ensuite allé lutter à la WCW, où il a d'abord lutté en tant qu'Avalanche. C'était probablement le, le même personnage que Kurt Quick, mais vu que Kurt appartenait à WWE il a choisi le nom Avalanche. Yes. le Northway, c'est ça, appartenait à WF. Puis, il est devenu The Shark. Il a finalement lutté sous son vrai nom avant de quitter la compagnie Earthquake est brièvement revenu à la WWF en 98 sous le nom d'un lutteur masqué Gold Go, euh, sais, Il y a le gros Cardman. Oui, c'est ça. Puis euh, c'est des hard it le Gold Go. Oui, puis juste avant, tu parlais dans le fond qu'il y avait eu un combat de sumo, mais ce n'est pas le seul combat sumo qu'il y a eu dans l'histoire de la lutte euh, la WWF. Oh, non. On se souvient que Big Show avait fait un combo avec. Akibono euh, Bono, à WrestleMania 21. Oui, oui, ouais, c'était vraiment nice, ce combat-là, honnêtement. le quoi, fort faut lui reparler. Hein? Oui, exactement. Puis euh, en avril 2001, la WWF, euh, Tenta et Hopman sont euh, tous les deux impliqués dans le gimmick Battle Royale. Ben oui! Hein, où euh, il y a euh, notre ami euh, Duke de Dark ah, oui. Rose, qu'on a d'ailleurs fait une émission. Euh, on vous invite à, à aller voir notre émission spéciale avec Duke. C'est vraiment nice, une personne super sympathique. Et puis euh, d'ailleurs, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Euh, on est disponible sur. Euh, Apple Music, euh, Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, Shopify et surtout sur YouTube, honnêtement, si vous voulez avoir du beau contenu, euh, euh, plus rapidement, euh, c'est à partir de là que nous, dans le fond, on met notre contenu. Ouais. Le, le contenu ben oui. exclusif, le, le, le premier contenu il est, il est déposé là, donc euh, ça vaut vraiment la peine. Euh, continuez de nous, euh, de nous suivre sur les médias sociaux, on est déjà rendu avec 1000 abonnés, euh, on ne lâche pas. Euh, belle portée aussi là, euh, du côté des médias sociaux, on a plusieurs centaines de milliers euh, de personnes qui nous suivent mensuellement, donc euh, c'est vraiment cool. Et puis, euh, ben, continuons ouais, euh, sur ça, notre, tendu, belle, euh, notre belle lancée à propos des natural disasters, donc on au, parlait dans le fond du gimmick Battle Royale euh, qui s'est fait en avril 2001 à WrestleMania euh, 17. 17, et puis le commentateur euh, du match, qui était euh, The Brain, ouais, le gars, non, Bobby oui. yes, qui est décédé maintenant malheureusement, euh, cependant a fait euh, allusion à leur alliance précédente. De plus, c'est Earthquake qui a éliminé Tugboat. Euh, c'est le genre de feud que jamais... Euh, ben, Hotman est revenu en, en Talkboat, puis uh, Tenta est revenu en Earthquake. C'est pas Golga, ouais. puis uh, Typhoon. Oui, exactement, exactement. Le gimmick d'origine, si on veut. C'est ça. Puis John Tenta, Earthquake, il est malheureusement décédé. Euh, tu veux-tu en parler un peu? Oui, ouais, en 2006, d'un cancer de la vessie, euh, malheureusement, à l'âge de 42 ans. Diagnostiqué deux ans plus tôt en 2004, et qui ne lui laissait lui, lui seulement que 20% de chances de survie. Oh, euh, selon les médecins, euh, il, il, ça a l'air qu'il ne répondait pas très bien au traitement de chimio. En tout cas, probablement que le cancer full était fou de la aussi. C'était à 400, 400, 500. J'imagine qu'il n'était pas super en santé non plus. Le cancer un... de l'éveil, quand, quand ah, c'est interne de même, c'est toujours, euh, toujours bien collé, ça va québécois C'est ça. Puis Fred Altman, quant à lui, ben, euh, il a fait son dernier match euh, en tugboat euh, le 21 novembre euh, 2009. Il a vaincu euh, Jason Stadick. à la... ECPW New York, puis euh, ben là, maintenant, il est à la retraite, puis euh, ben, il traîne dans les euh, Comic-Con, qu'on voit euh, de ouais, temps il en Il doit faire des podcasts. De ouais, oui, oui, oui, puis euh, ben, probablement qu'on va l'avoir euh, prochainement, je ne sais pas quand, là, mais on parle euh, de temps en temps avec lui, là, puis éventuellement, ben, euh, ça serait bien chouette de pouvoir avoir une belle discussion avec euh, M. hotman Donc qu'on se croise les doigts. Alors, euh, ben, merci, mon Ben. Ouais, ça fait plaisir. Yes, alors... Euh, c'est ici que se termine notre merveilleuse émission sur les Natural Disasters. Alors, on vous invite éventuellement pour un, soit une prochaine entrevue, soit pour une prochaine émission spéciale. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.